Il paraît que t'as lu belle du Seigneur C'est l'histoire d'un gars, Solal. Il a des gros problèmes dans lui. Je veux dire, il est beau, il est riche et il y a toutes les filles qui lui courent après. Et lui, vraiment, il est malheureux, il est triste. Bon, il y en a une finalement qui, qui finit par choisir, qui s'appelle Ariane, qui est belle, qui est parfaite, etc. Du coup, petit tips de Solal pour ses durées filles, il se déguise en violet de rond, il se cache, il entre par effraction chez elle, et il la surprend au sortir du bain. Bizarrement, euh, ça ne marche pas. Euh, Ariane, elle le fout dehors, elle se carapate, lui, il finit par la traquenardiser chez lui et il lui explique qu'en trois heures, si elle l'écoute, en trois heures il la met dans son lit. Que vraiment euh, elle sera éperdue. Elle, elle lui dit, ok gars, euh, très bien, les trois heures je te les donne. Par contre, si au bout de trois heures, je ne suis pas amoureuse, euh, tu me lâches la grappe. Donc, euh, ok deal. Il commence à parler. Et il lui explique comment il va la traiter comme une chienne, comment elle est superficielle comme toutes les autres femmes, que vraiment euh, il, va, il va la prendre dans tous les sens, qu'il n'y a aucun problème, qu'il euh, va, va la dominer mais comme jamais. Et euh, donc deuxième petit tips de Solal, et ça, ça marche, c'est-à-dire qu'au bout de trois heures, Ariane, elle est folle de lui, ils partent en lune de miel. Voilà, parce que nous les femmes, c'est ce qu'on aime, on aime se faire dominer, on aime quand, quand on nous traite comme des chiennes, et il n'y a aucun problème. Le roman a été écrit en 68, il tombe éperdument amoureux, euh... Ariane finit par tout laisser tomber, elle laisse tomber son mari, oui parce qu'au départ elle était mariée, bon au départ quand même elle était lesbienne, mais bon c'était un mariage de condamnance donc il a pas de problème, donc elle laisse tomber son mari, elle laisse tomber toute sa vie, et elle part avec lui. Et comme ils commencent un peu à s'ennuyer tous les deux, parce qu'en euh, en fait ils commencent à se faire un petit théâtre de l'amour fou où il faut pas se voir euh, le matin au sortir du lit, il faut surtout pas que l'autre entende la chasse d'eau parce que là ce serait fini, ce serait plus du tout idéal, euh, le, le mec ce serait devenu un être humain, attention il ne faut pas devenir des êtres humains, bon ils finissent un peu par se faire chier, logique. Et Ariane finit par avouer à son solal, son soleil, son amour, que avant lui elle a déjà trompé son mari avec quelqu'un d'autre. Et alors là, alors là Solal qui commence à se percher un petit peu dans cette relation, il devient passionné, il n'aime plus qu'elle, il ne peut plus vivre que pour elle. Par contre, jalousie, du coup, violence, du coup, drogue, du coup, suicide. Double suicide. Voilà, la pente fatale. Donc, pour finir, belle du Seigneur, alors le fond, on en a parlé, la forme, la forme par contre, est vraiment très très belle, c'est-à-dire que euh, si vous voulez entendre parler, enfin lire, une histoire d'amour indépassable, mais bien écrite, vous pouvez lire La Belle du Seigneur, à vos risques et périls. le, le style est magnifique et le fond est euh, problématique.